Bonjour à tous, nous sommes le 22 avril 2021. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous euh, les monnaies numériques euh, qui seront émises par les banques centrales dans un futur, euh, pour certaines banques centrales euh, sur la planète, euh, euh, dans un futur approché, d'autres bon, vont peut-être prendre un peu plus de temps, mais c'est clair et net, la Banque du Canada l'a dit, euh, euh, ils étudient, ils font plus qu'étudier, euh, la possibilité d'émettre euh, des, euh, des dollars euh, numériques à la sauce euh, Bitcoin ou Ethereum ou peu importe. Euh, ce sont des, des crypto-monnaies, mais gouvernementales. Il faut bien, bien le comprendre. On ne parle pas ici du Bitcoin ou de l'Ethereum. Et même, on commence à avoir un peu de euh, de brasse euh, Bitcoin parce que certains pays, bon, dont la Turquie, a décidé que qu'on n'avait plus le droit de transiger en Bitcoin. Je pense que la Chine aussi. Donc, plusieurs pays commencent à à s'éloigner quelque peu de, des crypto-monnaies qui ont été créées à peu près. Ben, Bitcoin a été créé en 2008, mais un peu la technologie blockchain là, qui consiste à tout simplement partager un fichier d'information à tous les utilisateurs, tous ceux qui font une transaction. Eh bien, cette technologie-là, qui est quand même très, très solide, va continuer, mais les gouvernements ne n'utiliseront ne, pas de monnaie euh, euh, libre comme le bitcoin le ethereum euh, euh, dogecoin le nouveau là quand qui a été créé à la à, comme une, une joke et euh, euh, on a une valeur des personnes croient en cette euh, cette plaisanterie et investissent euh, là dedans donc non non non on parle vraiment d'utiliser la technologie blockchain mais euh, que le gouvernement puisse contrôler tout et euh, ça c'est dans le même la même, euh, la même euh, continuité euh, euh, de du dollar en abondance et qu'on crée à partir de rien parce que dans le fond, c'est ce que les banques centrales font surtout depuis euh, 2019, là, 2020 on va dire, mais il euh, faut pas oublier que la crise des ripos qui était en septembre 2000 euh, euh, 2019 qui a débuté là hein. c'est vraiment le début de cette impression monétaire là euh, on pense que toute la crise est arrivée après la, la, la, la crise du Covid, c'est pas vrai, non non non euh, c'est arrivé avec la crise des repos en septembre octobre euh, 2020 où les banques ne se faisaient plus confiance tout simplement il y a eu une instabilité dans le système mondial monétaire, c'est ça, les repos ce sont des prêts que les banques se font de nuit et on a eu un, une cassure à ce niveau-là et les banques centrales sont intervenues surtout la Fed comme on le sait, a intervenu très très très massivement dans le système parce qu'il y avait une briseuse dans le système et ça c'est en, en, en automne 2019 2020 la, la banque centrale intervenait mettait mettait des milliards des milliards pour essayer de de solutionner cette cette crise qui les marchés étaient euphoriques en, et euh, ce qui est arrivé tout simplement euh, euh, le, le COVID, on a commencé à en parler en janvier, février, personne n'intervenait, même ici euh, Trudeau euh, n'a pas intervenu, attendait, laissait les aéroports ouverts. Euh, ici, euh, il n'y avait pas d'importance jusqu'au jour où le 3 mars, le crash a débuté, euh, qui avait débuté avec la crise financière un peu camouflée parce qu'aucun média n'en parlait. Euh, lorsque cette crise est arrivée, ben là on a tout mis sur le dos du COVID euh, et euh, c'est là qu'on a commencé à injecter, injecter, injecter en fou les programmes et tout ça. Euh, aux États-Unis, euh, 4000 milliards... Euh, au Canada, c'est 3 400 milliards. Mais en tout cas, peu importe, on a injecté puis on continue à le faire. Et euh, dans cette euh, folie d'injection monétaire, bien là, on, on s'est dit, dans le fond, l'argent, on l'a créé à partir de rien. Pourquoi pas l'en créer à partir euh, d'une technologie qui semble fonctionner, c'est-à-dire celle des... Euh, de technologie blockchain qu'on appelle euh, donc euh, c'est ce qu'on s'enligne à faire pour le futur euh, j'ai deux articles à vous partager euh, une qui est prise de la presse ici euh, euh, au au Canada, là, mais la presse francophone, et l'autre euh, qui vient du euh, CNBC, je crois. Donc, tout simplement, euh, ce que je voudrais faire avec vous euh, aujourd'hui, c'est vous parler un peu de ces deux articles qui parlent, parce que ce pas un secret de polychinelle, la Banque euh, du Canada, vous pouvez aller sur le site de la Banque du Canada, il en parle de très, très, très précisément euh, euh, la création d'une euh, monnaie numérique, et ça, c'est tout dans le, le, le contexte aussi de d'éliminer les dollars papiers euh, euh, qui sont, euh, dans le fond, sous contrôle complet euh, du gouvernement. Donc, euh, euh, la raison pour laquelle le gouvernement veut euh, interagir avec euh, ses habitants, avec une monnaie numérique, il y a plusieurs raisons pratiques d'un cette monnaie numérique serait, serait comme le dollar canadien ou le dollar américain ou l'euro peu importe euh, directement sous le contrôle de l'État donc euh, euh, les individus qui font partie de l'État euh, se doivent euh, euh, justement d ben on va dire d'obéir de se soumettre à l'État et et ça ça va aussi dans le même veine de salaire de base universel parce que dans le fond avec une monnaie numérique qu'on qu peut créer à l'infini on peut donner un salaire de base aux individus et c'est vraiment euh, dans l'air du temps là, euh, le, le parti libéral comme je vous ai parlé il y a deux trois vidéos là euh, a émis vraiment euh, ben, a, a voté à 77% pour en faveur euh, du salaire de base universel je ne sais pas quand que ça va arriver mais c'est dans cette même veine là, là. Euh, tout simplement euh, avoir un salaire de base universel donné à chaque citoyen au Canada euh, dans le dernier budget, on n'a pas mentionné du tout, on l'a pas mentionné, on a beaucoup d'argent euh, à injecter dans le système et en, par, en passant là, il euh, y a quelque chose qui m'a un peu euh, c'est que euh, dans le, le, le, le dernier budget là, euh, par Christian Freeland euh, ce qui arrive, euh, il, on avait parlé de, du plan vert, mais je j'ai vu rapidement là, comme ça, mais j'ai été surpris. Euh, on veut, oui, donner euh, une subvention. Ce n'est pas une subvention. Comme moi, j'ai bénéficié d'une subvention. Là, je m'éloigne un peu là, du sujet, euh, mais rien que pour vous préciser euh, ce que je veux dire, là c'est que je pensais qu'on donnait des, des subventions pour euh, la rénovation verte, mais c'est des prêts sans intérêt. Donc, ça n'a aucune valeur. Là, dans le fond, vous êtes obligé de, de de remettre le prêt à l'État et vous êtes tributaire de l'État encore. Donc, il euh, n'y a pas de subvention, en tout en je n'ai pas vu. Peut-être que vous pouvez me corriger. Il y aurait peut-être des subventions. Donc, en tout cas, c'est un détail qui est assez important. Donc, c'est encore contrôle. Vous avez une maison, vous pouvez emprunter jusqu'à 40 000 pour la rénovation, ben, verte, là, pour l'isolation, les fenêtres, tout ça. Mais on pas parlé de subventions. C'est ça qui m'a déplu un peu parce que, dans le fond, un prêt, c'est encore, on est à la solde du gouvernement. Et le gouvernement peut nous faire des prêts qu'il veulent. Le jour que les taux d'intérêt vont monter, ils peuvent venir nous chercher nos maisons. C'est peut-être le plan, nos maisons, nos, nos habitations, euh, peu importe, là, euh, nos appartements. Bon, en tout cas, c'est ça, euh, c'est un petit détail que je voulais vous donner. Mais là, on revient au dollar numérique. Euh, bon, c'est deux articles, mais de toute façon, ça, ça sort là, en ce moment. Là. Euh, et euh, on sait très, très bien que Biden il a son nouveau plan, de 200 euh, milliards euh, qu'il veut injecter pour les infrastructures. Ben, c'est infrastructure et d'autres items aussi. Donc euh, beaucoup beaucoup d'argent euh, dans le système. Euh, on a euh, beaucoup beaucoup de pénuries de main d'œuvre aussi. Euh, c'est c'est à cause de ça. Justement, il y a tellement d'argent dans le système que euh, il y a beaucoup de projets qui repartent. Tout ça, c'est bien. Là, je veux pas comme. Mais c'est tout, tout tout ce qui me préoccupe, c'est ce con le contrôle qu'on veut avoir et euh, c'est peut-être là qu'il faut. Euh, euh, être en garde là, de ce qui peut arriver au niveau du, euh, euh, de ces injections monétaires-là. Il euh, n'y a pas encore de conditionnel, et même au niveau du vaccin. Euh, moi, je ne prendrai pas le vaccin. Euh, on a dit, euh, l'OMS vient de dire qu'elle ne recommandait pas un passeport vaccinal. Donc, c'est une très bonne nouvelle, parce que moi, dans le fond, j'en veux pas de passeport vaccinal, je suis un être libre. Je, je me réfère à la Charte des droits et libertés. Euh, au, au niveau, euh, on a le droit de pratiquer notre religion, droit de réunion, droit d'association, on est euh, libre dans notre pays, en tout cas c'est ce qu'on prétend dans la charte des droits et libertés, et moi je suis je suis, euh, euh, vous allez comprendre peut-être la nuance euh, euh, j'ai toujours euh, j'essaie de marcher droit je, je, je fonctionne avec euh, les prescriptions du gouvernement parce que dans le fond euh, euh, on est dans un pays et euh, le Canada entre autres est un des les plus beaux pays sur la planète, ça vient pas de moi. Donc, euh, mais je n'ai pas euh, à me euh, soumettre à des partis politiques, parce que les partis politiques, euh, c'est très, très différent des gouvernements. Et je sais que les gouvernements, vous allez me dire avec raison, que les gouvernements, souvent, ont un plan, et le fameux plan, comme on, parle, on a parlé euh, depuis longtemps, c'est le fameux plan euh, de Davos, de Klaus euh, de <rire> Schwab, en tout cas, donc, non, euh, ce que je veux dire, je, je, quand, je <coughs> fais quand même très, très attention à ce qui se passe sur la scène politique, sur la scène économique, peut-être pour... Euh, vous présenter des vidéos qui peuvent faire en sorte que vous puissiez voir clair dans ce qui arrive, donc en tout cas on revient sur, le, excusez, je, je m'évade euh, les banques centrales vont faire concurrence au vont-elles faire concurrence au bitcoin? Absolument la, la réponse est oui, parce que dans le fond euh, <coughs> donc, on commence à parler les banques centrales multiplient les annonces de projets sur les devises virtuelles euh, tout en critiquant les crypto-monnaies décentralisées, on commence il y a des pays qui commencent, vous savez qu'avec le bitcoin je pense que c'est la Turquie, vient de dire qu'on n'avait pas le de faire des transactions en bitcoin, donc euh, on, on commence vraiment à se départir des monnaies numériques qui ont été euh, créées pour euh, acquérir une liberté des gouvernements, et les gouvernements veulent prendre cette technologie-là pour l'imposer aux citoyens, Ben l'imposer dans le sens que ça devient la, la monnaie euh, de base, ou euh, les monnaies on parle des monnaies papier qui sont quand même très très très minimes aujourd'hui dans le système là. Les, les dollars papier ou les, les la monnaie là papier là c'est ou papier ou euh, sonnant là, comme le dollar canadien ou les, les euros en sonnant euh, c'est minime dans les transactions euh, du système des des systèmes mondiaux là, vraiment vraiment minimes donc euh, là on parle justement dans l'article euh, il y a une différence entre les crypto monnaies émises d'une manière euh, libre comme on parle souvent, le bitcoin, ça, c'est le, le, le, le, le grand roi, là. mais les autres monnaies numériques aussi, euh, dans du... ah, ben, pas, euh, euh, je parler pas, parce ça c'était une joke là mais le, le, le Bitcoin l'Ethereum, euh, le Litecoin euh, il y en a beaucoup là donc on parle vraiment pas de monnaie numérique euh, euh, qui serait euh, euh, privée on parle de monnaie numérique émise par le gouvernement et cette monnaie numérique là on l'a très très bien dit elle serait donnée ben, gratuitement, distribuée aux citoyens de cette manière là, ça serait très très simple pour le gouvernement de euh, créer euh, sa propre monnaie numérique qui aimait ça. Et euh, ça, c'est l'article, vous, vous irez la lire. Euh, donc, euh, c'est étonnant. Et puis l'autre caractéristique qu'on dit aussi à propos de ces monnaies numériques-là, elles ne fluctueraient pas. Euh, on aurait des cadres là pour faire en sorte qu'elles ne fluctuent pas à la manière des monnaies numériques, euh, comme le Bitcoin euh, et, et tous ces monnaies numériques-là. Euh, ça, c'est un. Il faut le dire c'est une partie importante parce que si on a des monnaies numériques qui ne font que fluctuer, ben euh, on se trouve à avoir un, beaucoup, beaucoup d'instabilité dans les transactions et c'est pas ça qu'on veut. Là, je vous donne l'information à froid. c'est Les banques centrales, là, se préparent au dollar numérique, euh, c'est la euh, comme prochaine grande force de rupture. On est tellement allé loin avec euh, l'impression monétaire. ben l'impression, c'est même pas de l'impression physique monétaire, mais avec euh, euh, l'injection monétaire dans le système surtout euh, c'est monté de manière logarithmique euh, euh, avec euh, la, la, la dernière crise qui est pas terminée, mais euh, euh, ça va continuer. Le gouvernement américain va continuer à injecter massivement de l'argent dans le système. Euh, au Canada, on a dit, euh, le, gouverneur, le gouverneur de la Banque du Canada, je pense, a dit que il va cesser euh, euh, que l'achat la, de, de bons du trésor émis par le gouvernement va va ralentir. Là. Ici au Canada, c'est ce que le, le gouvernement de la Banque du Canada a dit. Donc, euh, donc euh, on commence à, à vouloir peser sur le frein au niveau de l'injection monétaire, mais aux États-Unis, on n'a pas parlé de tout ça du tout, du tout. Puis comme je vous ai dit souvent, Powell, et euh, ben, la Banque centrale euh, américaine, la Fed, euh, est liée directement au gouvernement aujourd'hui. Donc, euh, il n'y a plus de barrière. Euh, Jeannette Yellen, au secrétaire du Trésor américain, et Jérôme Powell euh, à la Banque euh, fédéral donc euh, on a une liaison très très très euh, euh, transparente donc euh, des on n'a pas besoin de demander de permission à personne pour créer de de la de, de la monnaie et euh, pour reven, revenir à ce que la, la, les, les monnaies numériques Wall Street ben, je vais vous lire quelques quelques passages là. Wall Street euh, ça c'est l'article vient de celle-là je pense c'est CNBC si je me trompe pas euh, on va aller voir rapidement parce que c'est l'article est un peu oui, CNBC, un peu plus complète. Celle de la presse, est un, ça vient d'Agence Presse. Donc, vous pourrez lire les deux articles. Wall Street se réchauffe à l'idée que la prochaine grande force de rupture à l'horizon, euh, elle est monnaie numérique de la Banque centrale, même si la Réserve fédérale euh, reste probable. À, probablement à quelques années de développer la sienne. Donc, on parle ici que la Fed est, est moins pressée de, débla, de développer sa monnaie numérique, mais euh, dans l'article, euh, on parle que euh pourrait... Bah, bah, il dit, ça, c'est Citigroup qui dit une initiative majeure visant à introduire des monnaies numériques des banques centrales et pourrait en fait perturber perturber le système euh, financier. Et ça, euh, économiste en chef chez Morgan Stanley, parce que dans le fond, euh, l'article parle de ça. C'est très, très comprenable. Si le gouvernement crée sa propre monnaie numérique, les banques en tout cas, en partie, ont moins besoin d'être là, parce que dans le fond, le gouvernement fait affaire directement à ses citoyens. un peut déposer directement de la monnaie numérique euh, euh, euh, à vous là, directement. Donc, les banques euh, seraient, les banques privées seraient probablement perdantes. On va essayer, c'est sûr, ils sont tellement puissantes de faire des arrangements pour euh, faire en sorte que les banques puissent tirer profit de ça, mais euh, en tout cas, c'est une inquiétude. Euh, et euh, de nouvelles euh, formes de monnaie numérique pourraient donner un coup de pouce parallèle aux bouées de sauvetage vital que les envois de fonds euh, fournissent aux pauvres et aux économies en développement, a déclaré euh, christian euh, Georgia, qui est directrice euh, générale du Fonds monétaire international. Donc, des euh, nouvelles formes de monnaie pourraient donner aider les plus pauvres, c'est ce qu'elle prétend euh, peut-être à certains niveaux euh, mais c'est ce qui me, moi c'est pas, donnez-nous du cash, il a aucun problème, moi je vais le prendre donnez-moi le cash, je vais prendre tout ce que vous me donnez, la seule chose que je voudrais pas qu'il vienne avec ça, c'est le contrôle et malheureusement c'est ce qui va arriver le contrôle est là, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de résistance, il faut pas oublier que le dernier sommet d'avance virtuel là, qui s'est passé en janvier là, euh, je vous avais fait une vidéo là-dessus, il là, faut vraiment pas oublier que euh, Poutine avait été invité, Vladimir Poutine et euh, Xi Jinping et d'autres, euh, le président indien aussi, euh, je ne me souviens pas de son nom, en tout cas, euh, peu importe, on avait beaucoup, beaucoup de personnes invitées, et euh, dans le but peut-être de dire, en tout cas, c'est ce qu'on, j'avais cru, de dire à la planète écoutez, on est tous ensemble, pour on travaille ensemble dans un même plan, là. Euh, mais c'est pas ce qui est arrivé, souvenez-vous, vous pouvez aller revoir ma vidéo si vous voulez, c'est que Poutine a été euh, vraiment critique à l'égard de du, euh, du grand reset euh, euh, du plan euh, de Klaus Schwab euh, de mettre des puces dans, dans le cerveau des pervers cerveau, implanter des... des, des c'est vraiment ce qu'il dit là, implanter ça pour qu'on puisse... Comme, euh, Poutine a été très très sceptique et euh, n'a pas approuvé, même en étant invité au forum de, de Davos n'a pas approuvé le plan de base de Davos euh, qui est du World Economic Forum, vous comprendrez. Donc, euh, et Xi Jinping, c'est la même chose. Euh, le président indien, je suis pas sûr. Donc, euh, pour vous dire, c'est pas que tout le monde, c'est ce qu'on veut nous laisser croire. Si vous allez sur le World Economic Forum, ah, tout le monde sur la planète pense tout ça et tout le monde va embarquer dans le. Non, non, non, non, non, c'est vraiment pas le scénario. Euh, et même, je crois que les Pays, euh, pays, même euh, les, les, les, les provinces vont devenir plus régionalistes avec le temps. C'est pas parce que les États-Unis en ce moment vivent une phase communiste que ça va réussir. Donc, tout ça pour dire que euh, Christian Georgie, euh, George J. Eva, qui est la di directrice du Fonds monétaire international, euh, mondial, excusez, euh, elle aussi veut qu'on puisse avoir une monnaie euh, numérique pour tout le monde, pour aider, à soulager la pauvreté, tout ça. Et il n'y a rien de mauvais en soi de, de vouloir soulager euh, la pauvreté. Euh, et euh, là, on parle aussi, euh, c'est bon, mais l'idée, c'est le contrôle qui, qui me fait peur, mais je pense que ça fonctionnera pas. Je suis très, très optimiste pour l'avenir. Je ne pense pas que ça va fonctionner. Euh, ils peuvent prendre le plan qu'ils veulent. Euh, ils, ils, je pense que là, fondamentalement, ils prennent les, les citoyens, euh, peu importe euh, les, lequel pays, ils, les prennent, ils prennent les citoyens comme des naïfs. Et euh, euh, ça fonctionne pas beaucoup. Les médias. Euh, euh, de masse euh, commence à diminuer ici euh, au Québec. Euh, TVA est euh, <rire> dans le tour euh, de la misère à, à, à arriver parce que dans le fond, euh, beaucoup de personnes délaissent les médias traditionnels et j'ai vu un sondage en bas de 30 ans. Il n'y a plus personne qui regarde les médias traditionnels et c'est le futur. Là, les, les, les 30 ans et moins là, euh, ne regardent plus TVA. la seul endroit qu'on regarde ça, c'est quand on s'en va dans des restaurants et c'est branché. Là. On n'a pas le choix, mais euh, plus personne regarde ça. Heureusement parce que dans le fond, ils ont ont été objet de propagande euh, néfaste pour euh, ce qui est arrivé la dernière année. En tout cas, bon, les perdants potentiels des monnaies numériques incluent certainement les institutions financières à la fois, des banques traditionnelles, les fintechs euh, qui pourraient perdre des dépôts en raison des personnes qui placent leur argent dans les comptes bancaires centraux. Donc, euh, c'est ça c'est c'est ce que je vous disais à ce niveau-là les banques les banques privées vont perdre donc en tout cas on parle que la Chine a déjà commencé sa monnaie numérique de yuan numérique et euh, euh, qui a même une date de euh, de fin donc vous avez vous avez, le gouvernement chinois ben, en ce moment c'est ça là, qui a une date de de, de comment on appelle de terminer ça se termine vous avez par exemple le gouvernement chinois vous a donné 100 yuan, ou ben dans 1000 du yuan, je sais pas, là. et vous avez un mois pour le dépenser. Et aux États-Unis, l'idée avait été, déjà été émise euh, pour, justement, on veut repartir le système. Euh, donc, ces crypto-monnaies pourraient même peut-être, euh, vous pourriez peut-être même pas acheter d'action avec ça. Là, euh, donc... Euh, <rire> Donc, on parle que la FED excusez, euh, travaille actuellement sur un projet conjoint avec le Massachusetts Institute, MIT, pour évaluer l'efficacité du dollar numérique, bien qu'il n'y ait pas de calendrier précis, à savoir On veut prendre notre temps, mais c'est dans l'air. Je dis pas que ça va arriver euh, cette année, mais c'est dans l'air, avec euh, le, le salaire de base universel et tout ça, euh, ça s'en vient. Donc, euh, bon, là, on parle, on finit l'article en disant que euh, parce que en Angleterre aussi, on en parle. La BCE et la banque d'Angleterre étudient leur propre monnaie numérique, bien qu'elle ne soit que des canaux pour les banques et qui agirait en tant qu'intermédiaire pour les comptes de monnaie numérique. Donc, euh, tout ça pour dire que la monnaie numérique, euh, ça s'en vient. Euh, ça, ça s'en vient avec. Euh, les salaires de base universels, on parle de salaires de base universel, ce serait des dépôts qui seraient directement faits dans les comptes des individus. Euh, Peut-être avec des dates de, de, de, de euh, que ça fait. Préemption, pré comment qu'on appelle Je me souviens pas du. C'est où, où on a une date d'échéance. On, on reçoit.. Un des cryptos, eh ben, des cryptos, oui, des cryptos devises gouvernementales. Euh, dans nos comptes bancaires directement, on a une date d'échéance. On a tant de temps pour les dépenser. Euh, c'est sûr que ça va bouleverser euh, le système financier mondial. Et c'est la raison pour laquelle euh, je vous dis encore que... Toutes ces, ces manières de, de considérer l'avenir euh, au niveau des crypto-monnaies, à euh, des crypto-monnaies, oui, gouvernementales, là, ça le, ne solutionne pas euh, la, les vraies valeurs de réserve, euh, par exemple, comme je vous parle souvent sans le cacher, comme l'or, euh, l'argent, les autres métaux précieux, euh, qui vont rester des valeurs refuge, parce que dans le fond, les gouvernements euh, vont s'enfoncer de plus en plus en faisant ça, créant de l'inflation qui est déjà... Euh, très, très perceptible, euh, un peu partout sur la planète. Donc, euh, on va suivre euh, ce qui va se passer à ce niveau-là. Et l'or et l'argent, en ce moment, sont tout en petite correction mais on, on doit surveiller le canal. faut qu'il soit vraiment, vraiment défoncé pour qu'on puisse parler de reprise, du, de la hausse. Euh. Et, au niveau des minières, euh, c'est très, très encourageant. Minières d'or et d'argent, même les minières juniors, on commence vraiment à avoir de... de, de pas encore de la grande force de vente. On regarde Franco Nevada qui commence à qui a, qui a vraiment rebondi et qui continue sa course. Donc euh, on regarde ça, on regardera ça dans une prochaine vidéo. Mais pour vous dire que le système financier tel qu'il est, on va essayer de trouver tous les moyens pour euh, justement euh, créer de la monnaie à partir de rien. Peut-être. Euh, euh, faire des prêts euh, qui sont absolument euh, gratuits, oui, mais que vous devez remettre, donc vous êtes euh, euh, contraint de, de, de, de vous soumettre au, au gouvernement à cause de ça. Donc, il faut être prudent et euh, on se revoit probablement euh, cette semaine ou au début de la semaine prochaine pour euh, une vidéo sur l'or et l'argent, parce que dans le fond, euh, euh, si on est à la veille d'une évasion, ben on va en parler beaucoup, beaucoup dans les prochaines euh, vidéos. Donc, on reçoit, on se revoit très, très bientôt. Merci.